Salut tout le monde, On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est avec erreur On se connaît Bah oui, on se connaît oui, oui, oui, il fallait pas être violent avec toi T'es les Japonais Ah, j'ai encore quelques points d'avance sur toi, je croyais pas Et les Mongols de me demandent de me convertir, mais... Il y a quand même une majorité de l'autre religion, mais je suis en train de... On va, on va lui dire non, et on va regarder quel est l'état de, de la conversion de mon pays. Je voulais être copain avec pour et Alexandre le Grand surtout en fait. le César il me fait pas très peur et de toute façon il est pas de l'autre religion rapide Je voulais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ils ont des trimères. Les petits fous. Là-bas, on va faire le tour. Sachant oui. que de toute façon, j'ai pas encore de catapultes. et je me demande pourquoi. T'as pas les catapultes Ah, tu vois la mec indigne. T'as pas les catapultes. Par contre, t'as pas le bouton rouge non plus, je crois, parce que t'appuies pas de souvent dessus. Euh, en effet je ne sais pas du tout où il peut être visiblement pas sur mon écran oh, oh oh je sais ce que je vais faire bientôt alors cette ville je ferai bien un théâtre et après pour l'instant de un, un un peu de la science fini mon tour moi pas encore tu t'en es sûrement rendu compte mmh. Là, ce serait bien que ça monte en culture je mette un peu plus de pression sur mes voisins du sud mmh. alors c'est le dernier spade à 5 en fait mmh. Mmh. ah je me suis fait avoir par non je fais des poudistes, je ne sais pas. Euh... Toc. Non mais du coup faut pas que je l'évolue. Je vais aller à Berlin. C'est mon son. jour, Je ferais bien faire deux petits ouvriers, histoire qu'ils boostent le réseau, l'avancement des trucs à côté. tant pas très fort. Ah bon Pourtant, je parle fort. Oui, oui c'est juste que mon son n'était pas très fort parce que j'avais pas envie de t'écouter. Oh, honte à toi. Mais non, libre bon, passage J'ai déjà fini mon tour. Bien sûr. Oh merde, oh non, non putain. Quoi On t'attaque C'est terrible ça. Non, mais il y'a un putain de barbare oh. qui est en train de foncer sur l'une de mes villes. Et bon. j'ai ramené un archer là-bas normalement. Mais je sais pas ce qu'il branle. Ah non, il est allé là-bas. Ah, mais oh, si je perds cette ville, ça me fout le Si jamais ah, c'est une ville avec déjà des <rire> habitants, tu pourras la regagner. Non, c'est bon. Tout peut être ennemi et tout réparer à côté de Machin machin. Mais je n'ai plus ma ville, quel mytho Il ne l'a pas dit, mais j'ai n'ai pas dit ma ville. Hein. Putain, il faut hein. le temps qu'ils mettent tous les messages. Ça me saoule. Ah ouais, mais il a pris un temps énorme avant de mettre le message en fait. C'est pour que le barbare me tape dessus et qu'il meure. Ils ont beaucoup de marteaux, impressionnant. Sauf que celle-ci, je crois qu'on me l'a déjà pété. hein on va commencer par ça C'est incroyable Ah je ne sais pas qui irait jusque là la... Petit filou Ah c'était un archer tout court Je pensais que ça passerait pas J'en suis pas aussi certain euh... Il y avait juste un archer sur la ville, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Euh, on va avoir l'occasion de visiter un peu le territoire d'horreur. Je vais pas me gêner. Ni... Les Grecs ils sont toujours en guerre contre Jules César Non, ils ont fait la paix. Je pense que je m'attaquerai pas aux Grecs, je vais essayer de prendre Rome. Euh, les villes nord-africaines elles m'intéressent peu. Peut-être Kumae. Et là, je pense qu'il y a une autre ville que je vois peu pour l'instant. Mais... Euh... Dans ces villes-là. Ça, il faudrait que je pense à le faire dès que possible. Euh, je voulais vérifier si j'avais fait des écuries et j'en ai fait. C'est une bonne nouvelle. On fait que 7 marteaux. C'est peu par rapport à la ville du Nord. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de case où faire mieux. En classification de marteau, première ville est à 21, deuxième à 17, et après ça descend à 12. Alors, Alors on va regarder les noms, ça m'aidera plus. Donc, Cologne, Hambourg, Stuttgart. Donc elle, c'est la troisième. Et avant, on a Cologne et Hambourg. Hambourg c'est la ville à Paris et Cologne c'est la ville en Espagne. Et je vais l'appeler Paris. Et celle-là je vais l'appeler Barcelone. Barcelone. Voilà. Je suis Ça, parti 5 un... minutes et t'as toujours pas fini ton tour. Euh bah je t'attendais. Mmh. Bah la preuve j'ai fini instantanément une fois que tu m'as dit que tu voulais que je finisse. Là on fait 11 marteaux Moi j'ai eu de la chance, il y a une galère barbare qui m'a tapé dessus. Et elle est morte Quand une galère et elle est morte et j'ai pas mort. Ah. Alors que je devais avoir un peu plus de 50% mais pas beaucoup. Je n'aurais fini avec ma trimère sinon de toute façon, mais c'est pas grave. Peut-être mon gars Lyon, je sais pas ou bon, une des deux troupes qui étaient à côté quoi on va le booster exprès pour qu'il puisse lutter facilement euh... ici on accélère pas envie de me faire couper l'herbe sous le pied comme ça m'arrive euh, très souvent quand même tu fais couper l'herbe sous le pied yep Alors il y a il n'y a pas grand oh. dans la ville. <coughs> Mince le prétorien a pris zéro dégâts Ah le prétorien est quasiment mort, ça c'est bon euh, on va y aller avec du... Je veux bien vraiment hein. de sur le bouton rouge par contre. Yep, yep. Ah, c'est pas bon. On les blesse même pas en La fait. Balle. On va attaquer avec un comme ça. Yes. C'est gagné. Euh, toi, tu va te retrancher. Toi, tu me détruis ça. Toi tu le couves, toi tu chopes le ménier euh, Les autres vont vous soignez. un instant euh, Quelle est ma ville la plus productrice en marteau On m'a c'était Barcelone Mais du coup je fais d'autres trucs On va aller à Paris Le bouton, Hop, le euh, bouton, le bouton, le bouton, le bouton, ouais Oh, on m'a tué un missionnaire. Alors, ne pensez-vous pas que ces maudits chinois doivent être exterminés euh... Ils tapent entre eux, donc... Euh... On y réfléchira. J'ai déjà, mon... déjà fini mon tour, Hydro. Non, oh, mais c'est pas possible, à un moment tu abuses. Bah non, tout est automatisé chez moi. Ah, je peux pas faire aussi bien. J'automatise je, je tous mes ouvriers. Pour être plus rapide. Euh, tchak tchak, toi t'es automatique maintenant. Toi tu vas te reposer là. On va bouger par là. Changement de spot. En fait j'ai beaucoup d'unités, c'est pour ça que ça me prend du temps. On a gagné ici. J'ai fini mon tour. Tes tours ils sont vraiment trop longs. Hein. Quoi Non. Ouais, C'est le jeu de l'esprit. Ah, il veut pas me parler. C'est un bel heureux. C'est censé être drôle. Non, mais il veut pas me parler, ça me vexe. Ouais, j'espère que c'était pas Genre, on, on était copains et. Il m'a mis un méga. Non. Moi j'ai fini mon tour. Je te parle plus. Moi j'ai pas énormément d'unités à défendre mes villes, mes unités vu que je suis pas en train de faire Bah t'es pas en guerre peut-être Ah peut-être, ouais. Ah Peut-être. ah, tu viens de me délivrer une information stratégique de la plus haute importance. Vraiment pas, mais. Mmh. En es-tu sûr Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a à Rome comme un bâtiment Rien du tout Ah c'est mauvais, on va juste casser la route Devinez qui est-ce qu'on attend encore euh, Ah, toi? ça ne m'étonne même plus. Non, c'est toi, cette fois-ci. Ouais, c'est très exceptionnel, hein. okay. J'avais deux bateaux à déplacer. Oh, euh... Ça, c'est de la quantité, hein. On va mater les rebelles. Hop. Voilà, okay, la situation. Ne change rien si je veux. Oh, qui est-ce qu'on attend encore Mais attends, je suis en train de me donner une théocratie. Ça, ça sera pas des cotons. Uniquement pour teinture. On va faire un marché plutôt. Vous -vous de dans le code secteur. De Toto, Toto. Maintenant, j'aurai bientôt mes éléphants. Ah. Moi, je suis pas du tout les éléphants. Ça, non, je me le fais pas piquer. On m'a piqué. Et je pense que, j'espère que la personne qui a fait ça a honte. parler parler nous yeah. deux ouais euh... on doit pouvoir faire ça ouais faut que tu cliques sur mon bonhomme ok ah t'as des tickets d'avance sur moi <rire> évidemment euh, qu'est ce qui te manque comme ressource et qu'est ce qui me manque comme ressource il me faut de la pierre enfin je veux ta pierre <rire> euh, donne moi euh, de l'or en échange Tu troll ou... Non, c'est des Alors ça donne plus un partout, <rire> plus un content pour les mines, plus un content pour les forges. Alors j'ai pas trop de forges, mais ça apporte... rajoutes rajoute... <coughs> Marteau. Alors non seulement les marteaux c'est plus fort, et ensuite euh, je sais pas si tu connais la quantité de merveilles euh, qui se construisent avec de la pierre. T'as fait des remparts dans tes ouais. villes Ouais. C'est quoi T'as fait des remparts dans tes villes Non, parce que t'es protégé par l'eau, mais t'as des villes sur le continent, non euh, Eh ben, non. tu devrais leur faire... Euh... Pourquoi euh, Tu devrais leur faire... Des remparts au cas où on t'attaque. de m'attaquer, moi je suis sympa Oh, tu m'as trop clash Je blague à moitié C'est qui Alexandre Grand? Mon cop, mon poteau mon gars sûr Elle est... De façon générale les bouddhistes, non les, les hindouistes, c'est mes copains Ah, il attaque Cyrus 2 Très bien, que Cyrus 2 disparaisse. Euh... Je vois bien ça. Y a des... Mais mon tour, euh... il est trop rapide, moi je fais rien. T'as de faire tout le après... monde en même temps. Ah, mais tout le monde lui déclare la guerre en fait. Est-ce que j'ai des villes qui ne sont pas hindous Non, on a atteint l'hégémonie le le religieuse, si je puis dire. Yo, Abbas, Finmas, Mitores. <rire> j'ai même pas lu qui avait gagné l'élection. <rire> je me présente aux élections et après, je lis pas. Ah, ah euh, Ça, c'est une situation qu'on peut considérer comme relativement critique. J'ai une ville qui est pas défendue depuis beaucoup trop longtemps. Je ah ouais? pense que je vais prendre la ville et forcer le destin. J'ai trop l'habitude que dès que mon tour est fini, je considère que le tour de tout le monde doit être fini. Ouais, bah non. Euh... J'ai une galère Mais pourquoi il a tant de trucs ici Il a 6 chars dans une même ville avec des longs et tout Mais là, Moi j'ai tout arrières. ça dans tout mon empire Ah il y a une ville là-haut, oh génial J'ai pas tout suivi Bon bref, t'as beaucoup de... Non, il a beaucoup de troupes De qui parles-tu Du chinois De quoi tu parles de qui en disant qu'il a beaucoup de... Je vais pas te dire. Les deux ont... Bon, rien. Je vais donner des infos. Arrête de donner des infos. Non, personne, pourquoi Ok. Le bouton rouge. Yep yep. Mais j'ai pas tout à fait fini mon offensive. Je sais pas où elle est. Exactement. On va avancer là pour l'instant. Sauf les chevaux. Un, un, un. Cavalier Attendez Toutes les unités de même... On va faire comme ça au oh moins ça je suis sûr que ça marche pif ok ici faites une ferme c'est long long long mais c'est fini jetons un coup d'œil la haute Il oh, y en a qui n'ont pas bougé Alors qu'il y avait une bataille Incroyable Oula là. <rire> euh... Oups Bah je voulais faire oui enfin, J'ai fait euh... Des nouvelles qui parviennent de mon empire Non pourquoi Pour savoir. Ah parfois j'appuie sur le bouton et il, il, il finit pas le tour. Parce qu'il prend un petit temps avant de s'actualiser ou je sais pas trop quoi. ça peut être une ville avec beaucoup de marteaux je pense qu'est-ce qu'il a les méprisables grecs ce sont mes meilleurs copains et tu me dis qu'ils sont méprisables comment veux-tu que je le prenne vous hein mmh. mmh. la combien de hein ah elle est détruite on dit que c'est pas grave on dit que c'est grave un colon, il a dû partir tout là-bas. Berlin. Euh, oh, attends. Alors. Vous tous, marche avant. Toi, marche arrière. Toi, jette un coup d'œil. Je pense qu'on a juste la détruire. C'est intéressante. À ah, mon goût. Les infâmes grecs, ils sont plusieurs en guerre contre les grecs. Il va falloir que je fasse une croisade pour les soutenir, je sens. Ça, je prends. Waouh. Elle est super. Bien. Euh. est-ce que je vais m'installer Je euh, ne sais pas. Pour... Euh, toi finalement tu vas faire des routes. Il manque un petit morceau de route là. Et je vais en faire une plus bas aussi. Voilà, de toute façon je n'ai pas le choix de la garder ou pas. Ah ouais du coup je bénéficie de toutes les ressources que Jules César avait en attente d'autres civilisations bah, comme toujours hein, j'ai envie de dire il y a des choses qui ne changent pas un moulin bon pourquoi pas je pense pas que ce soit le meilleur aménagement le moulin mais... oui tu as le droit au libre passage et euh des trucs euh, les perfides grecques non euh, pas mieux à m'offrir on va lui proposer ça plutôt très bien là c'est vrai que l'autre je le la fais très honor après c'est pas grave fait enfin, une ville très productrice c'est l'autre au moins euh, on va dire qu'on s'en fiche je perds 7 case et 7 case c'est pas grand chose oh d'accord je peux mettre les deux direct hop hop hop hop c'est pâté. mon kéké On va passer à chez lui, non sauce Oh, il y a du monde, Alexandre le oh. Grand. On va explorer par là... Toi, tu vas... Rentrer. En fait, les tours en général, ils sont très rapides. La Quoi J'ai une ville qui est tombée Putain T'avais pas personne dedans? Je voyais même pas où elle était ma ville. Guerre avec Ashoka Sirius. Ok. Méprisable mongols Nous n'aimons pas les Mongols. Ça, c'est sûr. Ils ont des unités bien meilleures que moi, c'est ça qui me saoule. Qui donc Pas ceux qui se m'ont tapé. Guerre avec Alexandre, Guerre avec Jinji. J'ai à peu près rien comme unité. Oui, avec... Ah, t'es en guerre face aux mongols Bah, C'est eux qui me tapent, hein. c'est moi qui ai demandé. Hein. Cessez de m'importuner, moi ils me détestent. Ils tapent alors qu'ils sont en guerre contre les Chinois. Oui, oui. D'accord, ils ont du courage. <rire> pas d'autres mots. Mais heureusement, le Chinois me défend plus ou moins, du coup. Mais ouais. j'avais une ville qui était un peu loin, et c'est enculé ils m'ont tué. C'est-à-dire qu'ils ont une unité à 6, d'attaque J'en ai pas du tout, moi, des à 6. Ouais. ouais, le standard, c'est plutôt à 4. Euh, attends, non. Non, à 6, c'est assez standard. Les, les Kedish... De Genji, c'est son unité spéciale, elles sont plus costauds que la moyenne. Si je puis dire. En ai des aussi bonnes. Mais. Bah, euh, sinon, euh, je pourrais avoir des éléphants, mais je peux pas. Les éléphants, je les ai pas débloqués, je sais pas pourquoi. Bah, je pas non, je les ai débloqués, mais j'ai pas d'éléphants. Échange-les avec euh, quelqu'un Qui a de l'ivoire, je sais pas moi. Alors, va dans l'onglet. Euh. 4 en partant de la gauche en haut, s'appelle conseiller diplomatique, ressources. ressources, et là tu vois dans échangera, si jamais les gens ils voient une ressource que tu n'as pas et euh, qui sont d'accord pour te l'échanger, elle s'affiche. il ouais bah, a personne qui a de l'ivoire. voir. Ah. moi j'en ai échangé à Ashoka, mais elle en a peut-être pas trois ressources. Alors, ah, je pourrais carrément demander ça. Je sais pas si on serait nombreux à suivre, même. Bon. Allons-y. Euh... Ça, c'est du costaud. C'est un peu bizarre. Comment des fois les unités elles bougent, des fois elles bougent pas. C'est variable. Ah. Genre j'ai un bateau qui arrive à un endroit, mais en fait l'unité. Elle veut monter dans le bateau, mais elle peut pas parce que... Euh, On va le mettre là. Le bateau n'a pas encore avancé, alors qu'il peut tout à fait jouer. Comme ça, il aura accès au fer. Et euh, je pourrais faire les statues moyennes pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Je sais pas si c'est le plus rentable, mais... Oh oh. Ah bah oui, c'est moi qui ai proposé les votes. Je ne peux pas m'étonner. Alors. Ah mince ah ah ah Je mis en guerre avec quelqu'un, sans même le vouloir. Non non non, je le voulais. Mais j'avais oublié que c'était elle qui me fournissait l'ivoire. Du coup dans toutes mes villes il fait. Vous ne pouvez plus construire d'éléphants de guerre. Tu fais un quoi, mes éléphants de guerre elle est productrice cette ville, on va l'exploiter pour ça. Et après, on fera ça. C'est à toi, hein. D'appuyer le yep, bouton. Euh, je sais, je sais. Que va-t-on faire ensuite Je vais mettre tout de suite... Non, on va faire les trois villes en même temps, peut-être. Toto. un peu dur. Donc en fait si j'aurais besoin du passage chez Sirius, il veut bien me le donner. Et il a de l'encens et j'ai des moutons, des cochons. Allez, marche Et est Sirius il est en guerre contre Ashoka aussi du coup. 5 <rire> le level. Char est détruit par un lancé barbare. Je suis le plus rapide possible. Je comprends pas. C'est pas à toi que je parlais. C'est super long, t'as dit. Oui, mais je parlais pas à toi. Ah d'accord. Ça c'est curieux. Mais c'est super chiant <rire> le fait que tu prennes 4 ans. Mais j'ai fini. <rire> <rire> non. Ça, as si, si, si, je te jeu. Mais j'ai vu. Justement. Ah moi aussi, je me trouve particulièrement rapide. Je suis particulièrement choqué, moi. C'est très atypique ah bah Ashoka elle a des éléphants de guerre. Je vais pas faire le poids moi. Ashoka elle a des éléphants de guerre. Ah elle a des, une, des unités à 8. Ouais ça semble logique. Euh.. <rire> oh ouais c'est vrai. Pourquoi tu fais pas bizarre <rire> Parce que tout le monde a ça, T'as même t'as ça, donc euh... Ah j'en avais. <rire> ah il maintenant j'ai vu. <rire> Ah c'est débile d'or que ça par contre là c'est... <rire> Waouh, j'avais jamais vu ça Un pays est assez industrialisé Enfin industrialisé c'est un bien grand mot ouais, Je suis d'accord c'est un bien grand mot Bah il est assez développé Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici elle a quand même beaucoup de défense. On va devoir attendre des renforts plus costauds. Ah, je suis monté détruit par un hein, élément de d'accord. Euh, contre les Perses, j'aimerais bien, mais vois-tu, je suis légèrement occupé. Non, touchons rien. Oh, bah, elle de l'ivoire à choc à me vendre. Qu'est-ce que c'est sympa ça! <rire> C'est mon ivoire, t'as pas le droit de l'acheter On va faire juste Ouais la bibliothèque On va commencer par la bibliothèque non on va Grenier bibliothèque Je peux pas faire de faire des éléphants de, de guerre ouais Ah et avant la recherche Ça et après de la recherche. Ok. Vous euh, euh, vous montez. Toi. Tu attends ton action. Toi tu attends. Toi, tu attends. Et toi, euh, je l'attends. <rire> T'as pas trouvé toi. ma blague oh, drôle, oh, je oh, comprends. Oh, ouais, ah non, ouf, c'est bon. Il m'a attaqué, mais mon archer loin a réussi à défendre. Ce qui est plutôt satisfaisant. Sinon j'étais dead, donc on va pas trop essayer. Pourquoi c'était la dernière ville Ou tu veux dire bien. la ville était morte La ville était morte. Ah. J'ai un grand pays, je suis content. Mais il m'a quand même buté une unité, je sais pas où mais il m'a buté une unité. Il a peut-être buté un, un ouvrier qui était à côté. Mais je crois pas parce qu'il n'y a pas d'ouvrier à côté. Qui aurait dû donc pu être tué. C'est trop acquis ça c'est à moi. Ah oui, il faut que je mette la... Ah ou alors je me mets dans la ville. Là. Comme ça je le protège. Non, c'est chelou de le protéger. Bon, c'est pas grave. Quart du monde contre quart du monde. Combien tu m'offres Beaucoup d'or, on accepte. Là. Toi, toi, toi, je te verrai bien. À Paris, on n'a pas encore d'académie. La ville de Bekadish est tombée aux mains des empires du milieu. Ah ah ah! Ah ouais, t'as pas mal de surface. Oh, tu t'es bien implanté en Sibérie, j'ai pas remarqué. C'est pas la zone la plus riche du monde, mais, en ressources, mais, je sais, j'aime pas les mongols C'est Une ville qui a été butée, mais je sais pas à qui elle est. Euh, c'est mongol, et c'est les chinois qui ont pris une ville aux mongols. Donc c'est pas moi, donc on s'en bat les couilles, ok. C'est juste ça que je voulais savoir. Salut pour coquillage, et poisson, c'est que des trucs que j'ai pas dur à faire. Faire des porcs dans les coins, salut. Plus de ça peut être utile. Oh non, il m'a buté une unité, je sais pas où. Là par, par contre, on peut rien faire. Mais attaquer avec un archelon. Euh ça arrive. Et c'est son archon qui me butait parce que j'avais une utilité de merde. Ça, c'est triste. Service ça fait la paix avec Alexandre le Grand. C'est une bonne nouvelle pour moi, ça, je trouve. vers l'imprimerie, ça me permettra de regagner pas mal de sous après. que ça doit être vrai Genji a perdu une, main, une ville aux mains des empires japonais oh, oh la situation s'aggrave euh, non je crois pas non si si si t'as pas non, lu Genji a perdu une, une ville aux mains oui. des empires japonais justement rien bizarre <rire> Votre tour a commencé. <rire> Votre tour, c'est fini. Oh yeah, on a des hindous là-bas. Ça fait culture qui va monter toute seule. Grâce à la religion. Il faut pas mal de science, c'est cool. Je m'y attendais. Hein. En faisant plein de petites maisons, ça va encore monter. Euh, ici... Euh, prenons pas de chance... Prenons pas de risque comme on dit plutôt en français. Euh, ici... Francfort... Je ferais bien ça. Presque juste histoire d'en avoir un. Euh. plus une route commerciale, de la culture, de l'espionnage. Bon, l'espionnage c'est en pourcentage alors c'est pas très, pas très utile, mais <rire> on ne me dira rien. Euh... Je sais pas si quelqu'un a déjà le droit divin. T'as le droit divin, erreur De quoi Le droit divin. J'ai à peu près toutes les techs. Ah, t'en as beaucoup. Ah, t'as pas l'imprimerie j'ai pas tout non plus... c'est le cas, est très -elle elle en avance en tech Par rapport à toi, c'est sûr que c'est plus simple Par contre le bout de route, tu sais toujours pas appuyé dessus Mais j'appuie pas dessus, j'appuie sur entrée et... Susa est tombé aux mains des empires indiens What is Susa Une ville I think it's true C'est ce qu'on appelle jouer au euh, Je suis de à taper les villes. Quoi Ah, tu parles d'autres pour toi non, Ah, ok, ouais, bon. non, non, rien. Non. Ah, mais t'as encore pris une ville, l'horreur Oh là là, c'est juste, j'ai des messages en Ils m'ont pas laissé le choix. Ils m'ont volé, volé une ville, j'ai récupéré ma ville et j'en ai volé deux autres. Euh, en même temps, j'ai créé des samouraïs. Je veux rien faire. On a pas dans la J'avais pas de samouraïs. Maintenant, j'ai des samouraïs. Ah, t'as des samouraïs, bah ouais. Bah, c'est aussi fort que les événements de guerre à peu près. Mais Juste avec que ça euh... a plus de points vu que je suis euh, de ma religion. Avec un bonus de. C'est la... euh... ça la grosse différence. Avec un bonus d'attaque de ville aussi. Ah, oui, oui, bah j'ai des bonus de tout en fait dessus. J'ai full bonus dessus direct. Dès que je les pop, ils sont très très bien niveau bonus. Ouais, parce que t'es japonais et que c'est ton unité spéciale. Combo. Mais pourquoi tu me demandais si j'avais droit à divin Maintenant, tu l'as, c'est ça Non, mais c'est une question. Euh, pour savoir si moi, je le faisais, mais maintenant, je sais que tu l'as. Ah non, c'est dans un pays lointain. Qui a fondé l'islam qui, qui a fondé quoi L'islam inconnu. Non, c'est toi qui a fondé l'islam, horreur. Non. Avoue. Au je tour vois. même où tu dis, ah oh, tiens, le droit divin, là l'islam est fondé. Non, je sais pas de quoi tu pars. Hein. D'accord, j'ai compris. Non, non. Ah, mince, ben, c'est des crabes. Bon. Tampé, tampé, tampé. Ça nous économisera deux tout le temps. Sinon, on va faire ça. Je sais pas si c'est ma ville la plus productrice, probablement que non. Oublie ça euh... Barcelone ça Genesis c'est un peu un thug hein. ça, ça serait mieux. Euh... <rire> Alors que j'étais pas dans la guerre et qu'il était déjà pas très bien il a fait Erreur 7 je te déclare la guerre J'ai fait non il est mort Il est mort en gros c'est ça En gros en gros okay. Pas tout à fait À travailler là-bas, toi, il y a une ressource aménagée bizarrement j'ai dû l'aménager avant de bloquer le fer euh... on va faire ça t'as vu, je suis en âge d'or avoue que t'es jaloux de mon âge d'or on attend de votre tour, bah, je sais j'ai cliqué votre éléphant de guerre a tué une catapulte ah ah c'est qu'il est doué mon éléphant de guerre ah, je crois que ils ont des sacrés bonus contre les unités de siège du tort non mais il est venu avec un spadassin mmh. alors que je m'étais dit que ça va pas de problème et du coup mon samouraï il a faire demi-tour et du coup quoi mon samouraï il a dû faire demi-tour ils sont insupportables ah. Ton samouraï C'est-à-dire non non non non non non non non, non. Oh, j'ai pas du tout regardé le temps. Pourquoi Je pas Je <rire> Parce faire que ma vidéo, elle doit faire une heure. 45 ah. minutes. Ok, on s'arrête maintenant. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode qui sera sûrement plus court, du coup.